Bonjour les amis, je suis à la Playa de las Teresitas à Santa Cruz. Vous voyez il fait très beau en ce mois de juillet ici à Tenerife. Euh, dans cette vidéo je voudrais vous parler euh, du, du trading, mais du trading à long terme ou à court terme. En fait euh, les études démontrent qu'environ 20 à 30% du temps seulement le marché se trouve euh, en, en tendance. Soit une tendance haussière, soit une tendance baissière, mais seulement 20 à 30 du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le restant du temps, donc 70 à 80 du temps, eh bien le marché fait des, des mouvements en range, donc des plus hauts, des plus bas, mais pendant un certain temps. Et ça dépend bien sûr de l'unité de temps que vous surveillez mais vous allez voir que ça se passe aussi bien sur le 1 minute, sur le 5 minutes, sur le 15 minutes, sur le 1 heure, sur le 4 heures, sur une semaine, même sur un mois et même sur des années. Donc vous pouvez avoir des mouvements très longs, bien sûr actuellement on est plutôt dans une tendance très haussière sur les marchés, donc on est en juillet 2021, donc, vous pouvez voir si vous regardez sur plusieurs années que le marché est haussier depuis pas mal de temps mais si vous redescendez dans les unités de temps vous allez voir que vous avez régulièrement des mouvements qui, vont, qui font des va et vient donc ce qui est intéressant c'est de déterminer les plus hauts et les plus bas afin de prendre ces mouvements de pouvoir en profiter donc si vous vous orientez uniquement dans un sens, eh bien, vous risquez de perdre pas mal d'opportunités, donc pas mal d'argent, alors que vous pourriez gagner beaucoup plus si vous profitez des mouvements à la hausse mais également à la baisse. Parfois ça peut durer des jours, si vous regardez par exemple sur l'unité de temps H4 sur le DAX, eh bien, vous voyez que pendant plusieurs jours on peut avoir des mouvements à la baisse, et puis que le marché remonte et puis qu'il redescend donc euh, ces dernières semaines on a bien vu ça, donc on a pu avoir euh, des mouvements de 400, 600 voire 600 points aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et lorsque vous arrivez à déterminer les points de retournement et eh bien là vous pouvez faire chaque fois un carton. Bien sûr ce qui importe c'est d'arriver à déterminer ces points de retournement de manière à mettre un stop loss le plus court possible et quand le mouvement a pris une ampleur suffisante dans un sens, et eh bien vous redescendez votre stop loss de manière à ce que vous ne risquiez plus de perdre quoi que ce soit. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire vraiment des performances très intéressantes. Parce que si vous n'avez pas une technique qui vous permet de déterminer ces points de retournement et que vous faites simplement euh, des, des trades dans un sens, par exemple à la hausse parce que vous voyez que sur le long terme le marché est haussier, ça va vous stresser surtout si vous avez un capital important, si vous, euh, si vous investissez donc dans un trade un montant assez important vous allez stresser parce que vous allez voir à certains moments le marché qui va baisser et vous allez voir une perte de plus en plus importante. Je sais j'ai connu ça <rire> dans le temps et moi je me levais même la nuit pour voir où en étaient mes pertes, c'est terriblement angoissant. Donc je vous déconseille euh, très fortement de faire ça et ça vaut vraiment la peine d'apprendre une technique qui vous permet de déterminer les points de retournement et de profiter donc des mouvements dans les deux sens. Vous pouvez très bien avoir des mouvements très intéressants aussi bien en 15 minutes, même en 5 minutes et à ce moment-là si vous arrivez à vous positionner dans le sens de la tendance euh, qui, se qui se placera à plus long terme, eh bien vous allez faire des trades de, de plusieurs points et gagner euh, sur une journée des centaines voire des, des milliers d'euros. Donc c'est là tout l'intérêt d'apprendre à faire ça, mais retenez bien que le marché est en tendance seulement 20 à 30 du temps et que le reste du temps c'est en range qu'il est. Donc il va faire des mouvements de hausse et de baisse et ce que vous devez déterminer c'est les moments de retournement quelle que soit l'unité de temps. Et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment optimiser vos résultats. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la. Et j'espère que vous passez de très bonnes vacances en ce moment. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.